Jean de l'Internet, j'espère que vous allez bien sur le jeu pour nous les rompeler. Personne, parce que je n'ai aujourd'hui, les amis, on est sur CNACraft, le serveur PVP Faction qui est là depuis vraiment longtemps. Je crois que ça fait depuis 2014, si je dis pas de bêtises, ça fait vraiment longtemps que ce serveur là est ouvert. Aujourd'hui, ils m'ont contacté, leur community manager Talion m'a contacté, m'a dit Icons, viens sur le serveur faire une présentation, nous t'offrons euh, 1 million d'euros pour t'acheter une nouvelle Lamborghini. J'ai fait Oh putain, quelle bonne idée, les amis. Donc, c'est pour ça que dans le coin de la vidéo en bas, vous voyez que c'est une vidéo rémunérée, bien je sais qu'en ce moment j'en fais énormément, mais bon, il y a plein de serveurs que vous, les amis, et je sais pas vraiment quoi vous, quoi vous dire quoi. Enfin, j'ai besoin de tuer quoi. Je suis un homme quoi, j'ai besoin de me nourrir. Voilà donc si ça vous dérange ben mettez un dislike, si ça vous dérange pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo Vous allez sûrement cliquer parce que beaucoup d'entre vous sont des fans d'Harry Potter Et on va y voir tout de suite après pourquoi j'ai mis ça dans le titre Mais vous allez voir c'est vraiment intéressant Pour cette nouvelle version les amis, ils ont beaucoup focalisé sur euh, l'affichage Donc les HDV, tu peux acheter comme, comme d'habitude, c'est comme les anciennes versions Mais maintenant as les points boutiques, as tout quoi Ils ont aussi focalisé sur le classement des factions Donc il y a une banque de factions, si je me trompe pas je pense qu'on peut faire banque Non, faut aller aux sorties PVP. Je crois qu'il est aux sorties PVP. Mais, enfin, bon, vous connaissez de, de toute façon pour euh, la plupart d'entre vous. Parce que c'est un serveur qui date euh, de vraiment longtemps. C'est même pas ici. Je me suis fait arnaquer, les amis. Sapristi. Je reviens, je vous TP juste là-bas, les amis. Je suis un peu attardé, les amis. C'est à la sortie Nord, comme vous pouvez voir. Donc, à la sortie Nord, il y a un PNJ de banque de faction. Donc, on fait un système de points de classement un peu. À la skill PVP, entre autres. Donc, si vous avez des items, donc, par exemple, rares. Euh, et vous pouvez les échanger contre des points. Mais attends, on va créer une faction déjà pour voir. F create. Euh, on va l'appeler euh, Je euh, Monnaie. Parce que voilà. Donc en gros, vous avez des items. On peut voir ici que c'est pas complètement terminé. Parce que le serveur ouvre quand même dans 10 jours. Et il ouvre le 25. Euh, si je me trompe pas. Le 25. Donc. What's euh, up, gens de l'internet. J'espère que vous êtes tous magnifiques. Je me sur du point on What's up gens de euh, l'internet j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Et aujourd'hui les amis on est sur Sénacraft Comme d'habitude les amis, je n'ai toujours pas trouvé d'amis Si vous voulez être mon ami, laissez un pouce bleu et peut-être que je trouverai un ami un jour Donc comme vous avez pu voir en bas de l'écran, cette vidéo là est rémunérée par Senacraft. Donc un gros merci à eux qui sponsorisent cette vidéo Bien entendu c'est une petite vidéo euh, euh, sponsorisée Présentation, mais vous allez pouvoir sûrement adorer ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de euh, comment euh, ça s'appelle Harry. Potter, je <rire> j'aime trop ça de dire Harry Potter Et en fait aujourd'hui les amis je vais vous présenter euh, des nouveaux mobs Donc il y a des mobs qui font partie de... Vous allez voir, voir. j'ai pas envie de vous spoiler. maintenant mais on va parler directement de Senecraft C'est quoi Senecraft en fait c'est un serveur faction sous Launcher qui est disponible sur leur site senecraft.fr L'ouverture est le 25 à 16h, donc le 25 à août à 16h Donc si vous avez envie de vous connecter et quelque chose vous plaît dans cette vidéo là euh, vous pouvez vous connecter sur le site Nature et vous connecter dès l'ouverture donc pour ceux qui ne connaissent pas Senacraft, c'est un serveur qui est ouvert depuis vraiment longtemps donc 2014 si je ne me trompe pas euh, c'est un serveur un des serveurs les plus connus avec All Fight, euh, Iron Fight, Hard euh, Fight c'est tous ces genres de serveurs comme ça donc c'est un des plus connus donc euh, il faut une nouvelle version ils m'ont contacté Talion le community manager m'a contacté pour faire une présentation j'ai dit ok d'accord donc on a passé à peu près une heure à regarder les nouveautés etc et puis j'ai je vais vous en faire un mini récapitulatif donc pour ceux qui ont déjà joué les amis vous savez maintenant ils ont focalisé sur l'affichage des serveurs donc euh, comme plusieurs serveurs maintenant les HDV custom donc on peut faire on peut faire des achats avec de la monnaie pour la boutique, et on peut voir ce qu'on vend, bref, vous connaissez euh, sûrement un HDV les amis, je voulais juste vous dire qu'ils ont fait beaucoup d'interfaces, des menus, des trucs intéressants, donc comme vous voyez, on a un système de profil, donc on peut voir ici que moi j'ai 10 XP, quand j'arrive au niveau euh, au niveau 1, je vais débloquer des récompenses, donc niveau 1, je remporte 64 obsidiennes, et quand on finit tous les niveaux, les amis, on peut euh, remporter énormément de trucs, comme vous pouvez voir, je vous montre toutes les récompenses, au niveau 60, on peut récupérer le grade naufragé qui est un grade qui est disponible sur la boutique normalement, si je me trompe pas. Donc, juste avant que ça commence, les amis, je, je vais vous, juste vous dire que si vous voulez pas acheter de grade ou quoi inquiétez-vous pas, sur leur compte Twitter, Synacraft, ils font énormément de concours, environ 85 euros de points boutiques à gagner pour l'instant, donc si vous allez continuer, on continue à faire des concours, on vont continuer à poster, donc si vous voulez aller les follow, allez les follow sur Twitter, allez follow moi aussi sur Twitter, je vais sûrement faire un concours avec eux dans le futur. Donc, on va commencer directement à aller au nord en fait, au nord, donc on va parler du système de points de classement de faction parce que vous savez, moi, c'est pas vraiment le PVP qui m'intéresse sur les serveurs de factions, c'est plutôt le système de farming, etc. Et nous avons un système qui me fait énormément penser à ce qu'est le PVP, et comme vous savez, en ce moment, un peu la flemme sur ce qu'il je sais plus trop quoi vous sortir à part des pillages de cœur. Donc ce, cette vidéo, euh, ce système m'a fait plaisir. Donc comme on peut voir ici, il y a un, un, un, un truc de faction, donc on doit sacrifier nos objets. Donc vous pouvez sacrifier de l'obsidienne par exemple, euh, plein d'items qui vont vous donner des points, comme un peu le PNJ sur ce qu'il le, le PNJ qui vous donne des points marques. marque. Mais c'est la même chose ici, sauf que celui-ci vous donne directement des points de faction et la première faction, celle qui sacrifie le plus d'items va gagner 30€ Paypal pour la première faction. Donc ça, je pense qu'ils vont sûrement augmenter, dépendamment du nombre de connectés, etc. Mais c'est vrai que 30€, c'est pas beaucoup pour sacrifier plein d'items rares. Donc moi, j'aurais préféré voir peut-être 100€, tu sais, pour la faction, comme ça, 10 euros à chacun des membres. Donc après, vous avez euh, le quêtes journalier, les trucs comme ça. Vous savez déjà tout ça, comment ça se passe. Je vais maintenant passer aux euh, nouveautés qui m'intéressent vraiment pour euh, le farming. Je reviens avec tout ça. Donc, nous allons parler directement de ce putain de incubateur donc le incubateur c'est quoi les amis euh, c'est un euh, cube qui a besoin d'énergie? Énergie. Euh, énergie. Euh, Donne-moi de l'énergie. Énergie, euh, -ne s'il vous plaît. Voilà, on va lui demander de l'énergie pour que je puisse vous montrer. Mais en gros, il y a de l'énergie qui se trouve sur le serveur. Et avec cette énergie-là, vous pouvez la trouver euh, un peu comme la redstone, etc. Vous la mettez dans l'incubateur et ça fait pousser vos plantations. Comme voilà. Oh, il m'a donné l'énergie. Donc vous allez voir. Regardez. Boum. On mène au 64 énergies. Ça prend beaucoup de trucs. Inquiétez-vous pas, mais ça va être fixe. C'est juste que là, c'est fait pour que ça, soit, ça pousse rapidement pour la vidéo tu sais ils ont fait un truc pour la vidéo mais en gros c'est un truc qui peut qui pousse pour vous et vous avez une télécommande ensuite pour récolter tous vos incubateurs parce que ça se fait juste cette grandeur là c'est du 5 par 5 vous allez vous allez pouvoir en mettre plein dans votre euh, dans votre claim et ensuite vous allez pouvoir avoir une télécommande dans votre inventaire il va y avoir une télécommande que vous allez pouvoir crafter si je me trompe pas elle est ici la télécommande euh, elle n'est pas prête à 100% il me dit le, le gars qu'elle n'était pas euh, terminée Ouais, elle n'est pas terminée encore mais il y a une télécommande les amis que Vous allez pouvoir utiliser la télécommande pour pouvoir euh, récupérer tous vos incubateurs Récupérer tout le, le truc, vendre directement au shop, des trucs comme ça Bon, on parlait directement des nouveaux mobs après Donc il y a les nouveaux mobs, donc y a le serpent Vous avez besoin d'avoir du venin pour drop, euh, des, du venin, des trucs comme ça Que vous allez pouvoir faire pour pouvoir, euh, comme vous voyez il y en a plein de types Talion est en train de vous en montrer Il y a des, euh, des Gucci, <rire> des Gucci flip flop Ils vous poison, il y en a plein, ils ont plein de différents effets Plutôt intéressant, je trouve, des, des nouveaux mobs. Ensuite, on a le scorpion. Donc, le scorpion, quand qu on le tue, on a aussi des, des, des, des différents loots qui vont nous être utiles pour crafter des trucs. Le crabe. Et euh, pour terminer, ce magnifique... Euh, comment ça s'appelle? Putain, j'ai oublié le nom. Mais c'est un truc dans Harry Potter, je crois. J'ai fait une recherche Google, ça s'appelle des wyverns. Comme dans Harry Potter, les amis, des wyverns. Des wyverns. J'ai fait une recherche Google, j'avais oublié complètement c'était quoi. Euh, mais en gros, ce mob-ci, c'est un mob qui se trouve à, aux évents. Euh, à l'évent. Euh, à l'évent volcan et ces genres d'event. Comme ça, vous pouvez le tuer et il donne des bonnes récompenses. Donc voilà. Donc ouais, comme je vous disais, en fait, je ne je, je, je sais pas pourquoi j'ai coupé le rec, mais en fait, ils donne des, euh, des des, larmes de l'hiver, un peu comme toutes les meubles que je vous ai montré, ils donnent des larmes de tout. Et ces larmes-là, en fait, ils nous sont euh, très utiles pour crafter des nouveaux items qu'on va voir dès maintenant, les amis. Donc, il y a plusieurs nouveaux items. Les, les serpents, ils font vraiment du putain de bruit de merde. Donc bon, les, les minerais comme d'habitude, le saphir, le rubis, le dragonnet, le jaune, je sais plus quoi, et euh, le... Ah, voilà, ensuite on a euh, les clés... Voilà les clés, ça vous avez déjà vu. Les barrières, les trucs comme ça. On a de la nouvelle obsidienne, donc l'obsidienne en euh, saphir. Donc voilà, ça prend du saphir et ça, ça prend plus d'explosion que l'obsidienne normale. On a les grenades qui est parfait pour le pillage. On a ici, je sais plus c'est quoi ça cet item là. Je pense que c'est une farm tool. Un euh, truc dans le genre. Euh, c'est une exit axe. Je axe. sais pas pourquoi ils m'ont montré. Non, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est une... Euh, ouais, c'est ça, c'est une Pharmac. C'est ça que je disais. Une multi-tool, quoi. Ensuite, on a une potion d'anti-punch. Donc, euh, si vous avez cette potion-là, c'est une potion qui vous en donne qui vous donne anti-punch, qui se craft avec une euh, flèche cassée. Donc, voilà, je vais vous montrer vite fait. Euh, la flèche cassée, elle est où La flèche euh, brisée, elle est ici. Euh, la flèche endommagée. Et on peut crafter avec ça, les amis, euh, le, la potion que je vous ai montrée juste avant. Elle est où La potion... Euh, merde, je l'ai perdu de vue. Euh, la potion ici, la potion anti-punch Donc on va euh, on va voir euh, plus tard Mais en gros c'est un une, une truc anti-punch Donc par exemple vous êtes en train de PvP Vous punchez devant votre ennemi, vous le lancez dessus Et puis plus punch, ça devient plutôt intéressant Donc comme vous avez vu juste avant Avec... Euh vous êtes dans mon inventaire vous avez sûrement vu qu'il y a des trucs de Omega Burst en fait c'est des euh, des pièces de euh, de Nether Star que vous pouvez récolter euh, dans les events, dans les mobs en tuant des mobs etc et en gros celle-ci va vous permettre de crafter la Nether Star donc crafter un beacon pour crafter vos bases euh, faire vos bases enfin, donc avec le beacon à 2 et tout ça va plutôt vite donc c'est en fait c'est cool de voir ça vraiment cool ici on a euh, la pomme je sais plus c'est quoi ça attends, on va regarder dans le wiki j'ai oublié le nom mais c'est un truc vraiment cheaté, il m'a dit. Donc, déjà, on a les candies de les Saphir Ruby qui donnent du speed. Vous êtes pas con, vous le saviez. Je sais pas pourquoi, ça, ça bug leur truc, en fait. Ensuite, on a la, la pomme de résurrection. Donc, ça redonne un KD, en fait, à votre à votre truc. Donc, si vous avez, euh, par exemple, je vous donne un exemple tout con. Mais si vous avez euh, un mort et un kill, okay, par exemple, ben vous pouvez retourner à zéro mort. Ensuite, comme je parlais des lames de trucs, ça, ça sert à crafter les euh, quand, les arlequin candy, donc c'est comme une pomme d'or mais avec toutes les, euh, les autres trucs que vous voyez ici, les autres sucreries ou bonbons, je sais pas comment vous appelez ça en France, mais toutes les autres candies quoi, comme vous voyez on a des candies de euh, de euh, Saphir, Ruby, émeraude qui donne du haste, lui je sais pas qu'est-ce qu'il donne euh, lui c'est du duo, donc euh, lui c'est deux mélangés, il donne force et speed pendant 4 minutes bref c'est plutôt intéressant, euh, vous allez sûrement euh, les découvrir vous-même sur le serveur les larmes que je vous parlais juste avant, donc les larmes pour crafter à peu près tout ça. Ensuite, on a euh, les dragonites qui sont... Euh, les, euh, non, les dragonites, qu'est-ce que j'accorde Le volcasia, qui, qui est obtenable seulement au volcan. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant, je trouve, perso. On a aussi des nouveaux minerais, donc des minerais qui donnent de l'argent, des random or et des random d'XP. Et comme je vous parlais de l'énergie tout à l'heure, c'est l'énergie qui se trouve un peu comme la redstone, ça en donne quand même beaucoup à chaque fois. La télécommande euh, qui permet de contrôler les... Euh, les intercubes, je crois que ça s'appelle comme ça c comment ça Incubateur, pardon Et euh, ici ensuite on a les items légendaires oh oui ça on va en parler Mais juste avant on va aller voir le monde euh, Ce monde là, il y a un monde spécial pour ça Je m'y téléporte à tout de suite Donc dans cette map c'est plutôt intéressant parce que Ça s'appelle Islande, donc c'est comme une, une, une, une île déserte Un peu, et il y a des minerais qu'on a vu euh, de, euh, de, Comment ça s'appelle les minerais comme ça Putain j'ai complètement Oh mon dieu, ma mémoire bon, d'école l'école C'est vraiment pas ça en ce moment Mais les minerais qu'il qu y avait, là, genre désertiques un peu, en gros il y a ces minerais là, c'est des minerais très rares, ça vous donne du cristal, exactement du cristal d'os et du cristal. Et avec ça vous allez pouvoir crafter la légende Sword. donc qui se trouve un peu partout dans cette île. C'est un événement qui est là euh, tous les 16 heures, par exemple, un heure fixe quoi, il n'y a pas de date encore, je sais pas la date encore, mais c'est tous les heures fixes, donc par exemple tous les 16h, tous les extants aussi, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais on peut. Euh, Option Snackraft, on peut tout, tout, tout modifier. Donc on peut modifier toutes les positions, comme vous voyez. Je peux mettre mes positions où ce que je veux. Je peux les mettre. Je peux vraiment tout choisir. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Il n'y pas beaucoup de launchers qui permettent de faire ça. C'est vraiment cool de pouvoir customiser personnellement notre launcher. Donc perso, moi, je trouve ça super, super intéressant. Je voulais juste préciser vite fait. On va retourner au spawn. Donc je vais vous montrer euh, mon on. Mais en gros, avec. Quand vous récoltez le cristal dans cette map, euh, qu'est-ce qui arrive Vous pouvez euh, crafter des items plutôt intéressants qui s'appellent. Euh, qui s'appelle les Crystal Sword. Donc, quand vous avez une Crystal, une crystal Sword, avec celle-ci, vous pouvez avoir des enchantements plutôt intéressants. Donc, par exemple, même chose pour la pickaxe. Donc, si vous cliquez droit, 5... Euh, oh, attends. Oh, bla, Ouais. Euh, ah, merde. Je vais vous montrer. Mais en gros, vous pouvez avoir des enchantements infinies. Vous allez voir. Donc comme je disais les amis, avec euh, les scorpions que vous avez tués et dans le monde island que vous avez récupéré les dust et les cristals, vous pouvez crafter une épée légendaire. Donc l'épée légendaire, elle a 0 euh, niveau, mais en fait elle a 5 niveaux en soi. Elle a 5 niveaux qui vous, qui vous donnent des enchantements différents, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, et en fait c'est aléatoire, donc moi juste avant j'avais eu un niveau 4 qui m'avait donné sharpness 5, U3, et, et j'avais aussi un euh, niveau 5 qui m'avait donné euh, IFI 5, mais presque brisé, donc il faut vraiment être chanceux, donc on va faire, un, on a eu niveau 2, donc euh, ça donne un petit peu moins de dégâts, je sais pas exactement c'est quoi la différence. Et on a eu aussi une euh, niveau 4 encore, donc celle-là elle est full vie. Donc c'est plutôt cool, Donc euh, c'est une épée qui retire deux fois plus de durabilité. Et celle-ci c'est une pioche qui permet de générer 9 minerais aléatoires chaque 250 dira en moins. Donc c'est plutôt intéressant comme, euh, comme pioche et type de pioche etc. Personnellement j'adore bien. Euh, comme là on peut voir ici, c'est. Oh, ok, oui, oui! Regardez, cette épée elle, niveau 4, elle permet d'avoir force 2 dans la main. Euh, elle, elle permet d'avoir speed. Elle, elle permet d'avoir force 2. Speed, euh, une, deux fois plus de. Ok, ils ont chacun leur truc. Ok, ok, j'ai hâte de comprendre. Bon! Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près tout de ce que je voulais vous parler aujourd'hui pour Cinacraft. Donc oui, c'est vraiment un serveur old school. C'est un, un serveur qui date de 2015, 2014 même, je crois. Mais ils sont toujours là à faire des nouvelles versions, donc c'est plutôt intéressant. Venez jeter un coup d'œil si tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ben vous pouvez juste ne pas venir jeter un coup d'œil. L'ouverture, je rappelle que c'est les 25 à août à 16h. Et puis le lien du serveur est dans la description. Mais il y a aussi plein de concours sur Twitter et sur mon Twitter à moi, si vous avez envie de regarder tout ça. Merci à tous d'avoir regardé. La vidéo, c'est Taricons. Si je vous aime, du plus profond de mon cœur. Ciao, ciao!